Et bonsoir à toutes et à tous pour cette sixième session d'Extime de Soi. J'espère que vous m'entendez bien. Pour cette session, j'ai à nouveau choisi de prendre le chasseur avec mon masque de faucon et mon pistolet d'or. J'espère que tout va bien se passer. Je vais bientôt apparaître. C'est parti. Je pars vers la gauche, puis je saute, double saute et triple saute jusqu'à la rambarde. Je vais continuer dans cette direction. sauter double saut, je saute, puis je double saute et je continue sur les rambardes. Je atteint la plateforme, me dirige vers la happens? passerelle au loin. Je n'entends pas le son de mes sauts en étant dans le vide intersidéral. Cette absence de feedback me trouble, ça y est. Maintenant que le dialogue est terminé, j'entends un peu plus le son de mes sauts. Heureusement, en plus de ce feedback sonore, il y a une légère aura blanche qui apparaît sur mes mains quand je saute, double saute et triple saute, ce qui me permet de savoir que j'ai bien sauté. Je vais continuer la mission en essayant de trouver la tablette manquante. Celle-ci a déjà été collectée. Où se trouve la prochaine Je vais détruire cette grille. Détruire celle-ci, il me semble qu'il n'y a pas de tablette dans cette pièce, en effet. Je me suis retrouvé bloqué contre le tuyau, je vais continuer d'avancer et tirer pour détruire cette grille. Je regarde autour de moi, je vois ma cape qui flotte au vent ah, grâce à mon ombre. Continue, je vais jusqu'au fond de la salle, non, pas de tablette. Je vais tirer sur la grille, tirer trois fois, recharger. Je regarde dans les recoins rapidement. Je glisse avec le bouton B, puis je saute avec A deux fois. Je re -saute et je vais continuer tout droit dans les entrailles du vaisseau. Ici, une autre tablette, mais que j'ai déjà collectée. Et non, pas de tablette ici. Deux balles suffisent pour les grilles. Je vais essayer de m'en souvenir. Je continue de descendre jusqu'à arriver dans la porte du hangar. J'active le levier. Puis, je passe dans la salle suivante, ici. Je tire sur les l'espoir jusqu'à obtenir le lien, le Egregore Link, qui me permet de franchir la membrane et je continue d'avancer. Je vais recharger après avoir franchi cette première grille. Est-ce qu'il y aura besoin d'en détruire une autre ou non pas ici puisqu'il faudra que je prenne la hauteur. Est-ce qu'il y aurait une tablette par ici Non. peut-être qu'elle se trouvera dans les hangars après cette séquence de saut. Saute, le saute, triple, triple, saute, saute, double saut, triple saut, saute, double saut. Et je continue. Je suis un peu bas en munitions d'armes lourdes. Ce serait bien que j'en récupère d'autres sur des ennemis pour être un peu plus à l'aise. Surtout que je vais en utiliser pour gérer les scribes qui vont apparaître dans cette salle. J'ai je une première grenade. Ça devrait aller sans que j'ai besoin d'en utiliser une autre. Puisque l'onde de choc de l'explosion des scribes... ...leur a fait des dégâts considérables. J'avance, actionne le levier. Et je vais continuer dans l'autre sens. Je repars, je sprint, mon stick. Gauche poussé vers l'avant avec mon pouce. Mon pouce de droite et sur le stick de droite pour me déplacer. Et déplacer ma visée. Je saute, double saute, j'atteins la rambarde, Je franchis la membrane. Où pourrait se trouver cette tablette Je vais essayer de la chercher mais je n'y crois pas trop. Je vais utiliser ce gros pistolet, ce pistolet canon. Pour éliminer les scribes, ce qui est pratique, c'est que je l'ai détruit en un seul coup. Je vais recharger ce revolver là. Essayer de jeter un couteau de lancer. C'est bon. Cet ennemi ne m'a pas tué, mais a seulement mis à la moitié de ma barre de vie. Je survis. Est-ce que cette tablette là serait scannable Non. Je vais faire demi-tour et continuer la mission. J'appréhende déjà la salle du compacteur des déchets j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le titan hier pour finir cette mission à cause du compacteur de déchets notamment, dans lequel je suis resté bloqué pendant au moins 10 minutes je pense c'était beaucoup plus dur que les fois précédentes, j'étais beaucoup moins efficace et prudent je vois une brique violette de munitions d'armes lourdes c'est parfait je crois que je les ai tous eu oui je vais donc chercher le levier qui se trouve au fond en haut, glisser, je l'atteins X enfoncé, demi-tour stick de droite vers l'arrière j'ajuste ma vision par des petits tapotements avec le stick de droite j'ai le pouce sur le stick de gauche tout droit jusqu'au fond de la portée du stick je continue de sauter, retraverser descendre pour aller me mettre face au fusible bleu et. Tirer dessus pour le détruire. Et gagner l'accès au compacteur. Pour le compacteur ce que je vais faire je pense c'est que je vais utiliser cette arme là. Ce lance-grenade lourd. Pour éliminer les scribes rapidement. C'est un lance-grenade qui est d'autant plus pratique. Qu'il provoque une onde de choc à partir des ennemis qu'il élimine. Ça permet de. Euh, ...neutraliser les groupes très serrés d'ennemis, comme c'est le cas dans cette salle. Alors, est-ce que je repère un fusible bah Pour l'instant, je vais tirer un peu au jugé. Pour le moment, je ne vois pas le fusible. En voilà un ici. Je n'ai plus de munitions vite que je le détruise avant qu'il soit pris sous le... oh non Bon, c'est raté. Alors je vais essayer de repérer les autres fusibles, il y en a un ici, et le dernier, je ne sais pas, je regarderai à la prochaine exploration, ce qui est bien c'est que pour une fois, les, sbires ne devraient pas, les scribes pardon, ne devraient pas réapparaître. J'ai été compacté. Mon corps tremblote. Il est complètement désanimé, comme inanimé. Et désarticulé comme une ragdoll. Je réapparais. Je je me laisse tomber. Je descends et je vais directement aller actionner le levier. Pour ouvrir le sol et accéder au fusible, j'appuie sur X enfoncé. Je vais directement utiliser cette arme pour détruire les grilles, ce sera plus efficace. Alors, où se trouve le premier En oh, voilà là, hop, je détruis la grille, puis je tire sur le fusible. Ensuite, je tire sur le deuxième et le dernier fusible est ici, je l'ai aperçu. Voilà. Bon, C'est tout de suite plus simple quand les scribes ne sont pas là. Ici, cette tablette a été déjà récupérée. Il faut que je tourne dans cette direction-là. Je saute. Je me tourne vers la droite. J'appuie sur B pour me baisser. Et je descends dans cette nouvelle salle. Pour ce combat, je vais essayer d'utiliser ma super sur un des ennemis d'élite. Pour leur faire des dégâts conséquents dégâts il faut que je fasse attention je vais utiliser ma super voilà et essayer de viser cet ennemi c'est bon éliminer maintenant les ennemis à longue distance qui sont en haut je sais qu'il en reste au moins un il est là voilà je vais détruire la tourelle qui rend invulnérable les ennemis pendant ce temps cela nous poursuit tout le temps tirer sur cet ennemi Hop. mon attaque n'a pas été suffisante pour le tuer mais c'est pas grave je suis accroupi donc je me déplace plus lentement, c'est un peu dangereux. Ces ennemis ont tendance à avancer en ligne droite vers leur adversaire dans ma situation, c'est très pratique. Une nouvelle vague apparaît. Cet ennemi est mort. Je crois qu'il ne reste plus que des ennemis à flambeau, des ravageurs. Je vais essayer de tirer sur leurs flambeaux pour les faire exploser et leur faire des dégâts plus importants. Voilà. Cette salle s'est rarement aussi bien passée, je suis très satisfait. En plus de ça, j'ai pratiquement déjà récupéré ma super, je pourrais l'utiliser sur une des abominations de la salle prochaine. Je vais continuer, sauter au-dessus de cette caisse, et là, essayer de passer en hauteur. Cette tablette est la dernière que j'ai récupérée, donc la prochaine devrait se trouver entre ici et euh, le cargo à vaisseau. Alors je vais tourner rapidement par ici, essayer de... scruter au sol une autre tablette. Je n'en trouve pas. Peut-être ailleurs. Non. Je vais continuer, tant pis. Peut-être que je vais la trouver. Dans cette salle-là, peut-être qu'avec ce personnage-là, je pourrais accéder à la tablette que j'ai repérée hier. J'ai pris des gros dégâts à cause de ces ennemis-là. Je n'ai pas d'armes électrique, donc je vais avoir du mal à faire des dégâts sur ces... ces... Capitaine corrompu. je suis pris dans une tourelle électrique qui me retient sur place. C'est bon, j'ai réussi à m'éloigner. Alors, je vais faire tomber le bouclier de cet ennemi, puis lui tirer dans la tête pour le tuer. Changer d'arme. Essayer de contourner ses ennemis. J'ai complètement raté mon lancé de couteau. Ce pistolet est inefficace contre les boucliers. Je vais reculer. J'ai mon bonus Frénésie qui vient de s'activer, qui augmente les dégâts de mon revolver. Je vais donc continuer de tirer sur cet ennemi, Là, je cheveux corps à corps avant l'arrivée Cette abomination. utiliser ma super sur cette abomination donc, je lui ai mis deux tiers de points de vie c'est plutôt efficace là cet ennemi a un bouclier solaire donc je peux le détruire j'ai vu une brique de munitions d'armes lourdes qui est tombée au sol, je vais aller la récupérer, il y en a une autre là-bas je vais sauter, faire des petits sous de lapin pour récupérer ces munitions et me retourner pour tirer dans la masse, avec l'onde de choc je pense que j'ai éliminé une grande partie du groupe. Je vais récupérer ces munitions suivantes, faire demi-tour, tirer sur cet ennemi, 1 2 lui jeter une grenade, tirer dans les jambes de cet ennemi-là, puis sur cet ennemi. Il reste un peu un overkill parce que ce sont des munitions d'armes lourdes que j'utilise pour tuer des ennemis de base, mais ça a le mérite d'être rapide. Me retourner pour faire attention au scribe, il y en a plein. Bon, pour le moment, je m'en sors plutôt bien. Je vais continuer de tirer sur cet ennemi. Prendre le serment d'Ariana, qui est cette arme-là. Continuer de lui tirer dans la tête. Encore deux tirs, je pense. Un, deux. Alors là, sont des ennemis qui apparaissent en haut. Ils doivent être accompagnés de scribe aussi. Je vais utiliser mon couteau de lancer. Je vais me concentrer sur les pour faire exploser tous les ennemis. Je vais être encerclé. Je me suis très très mal placé. Bonjour Advar. C'est <coughs> le décès. Je suis resté à un endroit qui était un peu trop risqué. Bonjour, bonsoir, Esteban Green. Je suis resté à un endroit qui était un peu trop euh, cloisonné je me suis retrouvé attaqué de toutes parts et les ennemis n'ont eu qu'à me taper au corps à corps m'envoyer valser contre le mur pour me tuer je vais profiter de mes munitions d'armes lourdes fraîchement acquises pour tuer cet ennemi là qui peut rendre ses collègues invulnérables jeter une grenade ici et profiter de L'absence de bouclier de cet ennemi pour l'achever. Je n'ai plus de super à mettre sur l'abomination. Je vais attendre qu'elle soit rechargée. Je suis encore dans le rayon de la tourelle. C'est bon. Il reste un ennemi à longue distance ici. Je vais lui courir dessus, me retourner pour tuer ces ennemis-là que j'entendais. C'est bon. Non, il y en a encore d'autres. Je vais faire demi-tour. Je crois que j'ai sauté sur le front d'un d'entre eux. Je vais éliminer ces scribes. Il en reste un et l'autre a explosé. Parfait. Alors, pour l'abomination, je vais utiliser ma dernière munition de ce chargeur-là, puis repasser sur le serment d'Ariana pour lui faire des dégâts directs en lui tirant dans la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. La super devrait suffire pour la finir. Voilà. Donc une autre vague d'ennemis approche. Je vais utiliser mon lance grenade pour gérer ce groupe. Je vais m'abriter un moment sur ce vaisseau. Là, un joli groupe. Donc je le fais exploser. Je vais continuer de fuir. Ah, je vais essayer de sauter au-dessus de cette tourelle. Saut, double saut, triple saut utiliser mon arme lourde pour ses ennemis, les contourner en sautant par là. Ah, donc celui-ci est sous l'effet d'une tourelle qui le rend invulnérable. Je vais devoir faire demi-tour. J'ai l'impression un peu de tourner comme à 36 tonnes. C'est un peu déstabilisant. Bon, je, je suis vraiment en train de gâcher mes munitions d'arme lourde. Donc je vais sauter et me mettre un peu en retrait. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis en mêlée derrière moi Non plus que des ennemis à distance donc je vais pouvoir reprendre le serment d'Ariana alors voilà ah, j'ai raté c'est bon je vais essayer de tirer dans les jambes de cet ennemi voilà pour le déstabiliser sur celui-ci je vais quand même utiliser mon arme lourde pour lui faire perdre son bouclier c'est bon et ici, un tir, deux tirs, trois tirs, c'est bon. Si je continue de leur tirer dans la tête, je vais bientôt récupérer ma super et je pourrai achever l'abomination. Il en manque encore un petit peu. Je vais devoir mettre quelques tirs supplémentaires avec le serment d'Eriana. Un, deux, trois, ça devrait aller. Ah non, il en manquait encore un peu. C'est bon. La zone de réapparition limitée. C'est éteinte. C'est bon pour cette salle. Je cherche les tablettes à scanner. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà scanné celle-ci. Je suis un peu étonné. Où est-ce que je peux trouver la tablette je suis un peu étonné que les dialogues soient toujours les mêmes de semaine en semaine normalement il devrait y avoir un peu plus de variations continue de chercher la tablette Mais si je ne la trouve pas en faisant un tour de cette salle je vais passer à la salle suivante a priori non et je n'en avais pas trouvé par ici ce que je cherche c'est un une invitation à appuyer sur le bouton X qui me dirait activer, ou plutôt activate en anglais, mais a priori ce n'est pas là. Il bon, faudra que je me renseigne sur un wiki ou sur un guide pour la trouver, parce que ça me permettrait de progresser dans la narration. Toujours le même dialogue, avec de légères variations sur les personnages qui nous parlent au travers du boss de fin. Ah, C'est bizarre, cette euh, tablette semblait briller, je pensais que je pouvais l'activer, mais... Non. Tant pis, je pense que cette tablette ouvre la porte qui est là-bas, j'imagine. J'ai hâte de trouver euh, toutes ces tablettes parce que justement la dernière cage de contrebandier que l'on ouvre nous donne accès à euh, la couronne de la ruche qui est euh, l'artefact qui a été utilisé par les cabales euh, qui sont donc le, le peuple qui a construit ce vaisseau et qui, euh, qui en est responsable. c'était un, un vaisseau militaire et un vaisseau impérial. Et donc l'empereur Cabal utilisait cette couronne de la ruche, donc un artefact euh, mystique pour euh, utiliser des zombies pour euh, fusionner la conscience de ces zombies et essayer d'entrer en contact avec une entité euh, cosmique ça peut être donc, les ténèbres mais malheureusement cette couronne est un peu, un peu maudite Donc euh, l'entreprise de l'empereur Calus est un peu retournée contre lui et le vaisseau est maintenant à l'abandon, envahi par... Tous ces ennemis qu'on appelle des infâmes, en anglais, des scornes. J'entends encore un ennemi, oui, il vient d'exploser derrière moi. Je vais actionner ce levier, j'ai oublié d'actionner le premier, je vais faire demi-tour. Je vais glisser, est-ce qu'il y aurait une tablette là Non, pas de tablette. Je fais demi-tour et vais redescendre. Par cet endroit, il faut maintenant que j'aille chercher les sports Ici, je vais utiliser le serment, c'est beaucoup plus efficace. Une balle déclenche le lien avec Grégor. Je vais traverser, prendre un virage serré à gauche. Et je sprint en cliquant avec mon pouce sur le stick de gauche. Je vais continuer ma route. Éliminer les scribes. Éliminer ses ennemis, il faut quand même deux balles dans leur tête pour les éliminer, ils sont assez résistants. Utiliser ma super sur ce soldat. Détruire la tourelle, puis ses ennemis, une grenade entre eux devrait les éliminer. Et il reste un capitaine corrompu. Vise à côté. Catastrophe. Je vais tirer. Non, actionner le levier. Tu, tirer le levier, ça fonctionne. Descendre, reprendre le serment d'Ariana et tirer dans l'écran de contrôle de la tourelle qui est son point faible. Détruire ce fusible, remonter pour atteindre les sports. Encore une fois, je prends le serment, je tire et je sprint dans la direction opposée. Je vais enjamber ce gouffre et me laisser tomber ici pour arriver au labyrinthe alors je vais aller dans cette direction je vais jeter mon couteau pour casser la grille du fond casser toutes les grilles voilà utiliser le lien, je vais être un peu plus peut-être audacieux que les fois précédentes en utilisant le lien directement et je vais essayer d'enjamber cet ennemi. Voilà, on se s'est bien passé. J'active ce levier, franchis la membrane et rentre à nouveau dans cette salle. Ici. Quel est cet endroit Ah, c'est justement le, la pièce dans laquelle je dois aller. Donc, je glisse, je tire, j'actionne le lien avec Grégor et je vais sauter pour aller dans la salle suivante. Alors ici j'aurais beaucoup aimé disposer de ma super pour pouvoir éliminer les abominations mais je devrais attendre. Voilà, les scribes qui m'attaquent en premier, puis les ravageurs. Je vais faire une esquive pour récupérer mon couteau de lancer. Et je n'ai pas réussi à le lancer. Oups. à lancer mon couteau dans le flambeau des ravageurs. Oups là. Oh, bon ça. ça. La zone de feu au sol a fini de me brûler. Heureusement, cette zone n'est pas en réapparition limitée, donc c'est un peu plus confortable. Je vais réapparaître. Et voilà, je tourne à gauche. Est-ce que j'utilise ma super sur les abominations Oui. Je vais appuyer sur L1 et R1, utiliser mon pistolet de feu et tirer un peu tiré à côté par rapport au point faible mais les dégâts sont tellement importants que ça a tué l'ennemi quand même je vais actionner le levier allez tirer sur le fusible aller dans le fond de la salle tirer sur les sports pour l'avant dernière fois cette semaine je tire récupère le lien avec Gregor je sprint je sprint je sprint je sprint je sprint je sprint je sprint je sprint je sprint je tourne à droite je continue d'avancer je sprint je sprint je sprint je me laisse tomber je double saute je sprint je saute je saute je saute et double saute Salut cet ennemi c'est dommage je crois qu'il y a une brique de munitions qui vient de tomber dans le vide ah non j'ai pu la récupérer ou encore des munitions lourdes fantastique je vais actionner ce levier, détruire la tourelle, changer d'arme pour que le serment d'Ariana se recharge en étant rangé. Je vais détruire le fusible, sauter, passer sur ce panneau rotatif, passer sur le suivant, aller sur cette plateforme, sauter le bleu, sauter, tout en sprintant. Je tire sur les spars, je récupère le lien, je me laisse tomber puis saute, je sprint, je saute, je sprint, je saute. Je sprint, je saute. Sprint, je saute et double saute. Et j'arrive sur les nouvelles sports. Je tire pour recharger le lien. Et je me dépêche de traverser pour aller dans la dernière salle avant le boss de fin. Je vais utiliser ma, ba ma bannière pour recharger mes armes et ma super. Et je vais entrer dans la salle du boss de fin. Hop, je saute. Et j'amorti ma chute. Le voici. Je vais lui tirer dessus avec le serment. Les dégâts sont quand même assez importants. Oui, oui. Donc C'est assez intéressant quand il plante son... Euh, sa, son espèce de fléau dans le sol. Parce qu'il reste immobilisé pendant un certain temps donc ça c'est la pire attaque qu'ils puissent me faire c'est bon parce qu'elle risque de m'envoyer contre le plafond et ça en fait les dégâts de, de collision avec les parois sont très importants c'est souvent ces dégâts qui me font des dégâts plus que le dégât de l'attaque en elle-même paf paf alors les scribes je suis encerclé je vais utiliser mon esquive j'ai réussi à m'en tirer pas du tout. Ah non, j'ai été tué par un ennemi tout nul. C'est bien la première fois que ça m'arrive de me faire tuer dans cette salle par ces ennemis-là. Bravo à eux Bravo à eux C'est reparti. Bon, le problème c'est que j'ai beaucoup moins de munitions sur mon serment d'Ariana qu'en entrant dans cette salle la première fois. Ah, bon, il faut que je sois un peu plus prudent parce que sinon... Cette mission va durer jusqu'à 21h. Je vais pas m'embêter. Pour ces groupes là je vais utiliser cette arme. J'ai raté mon couteau de lancer. Pour changer. 3 euh, munitions de serment d'Ariana. Je vais utiliser ça bouclier est tombé, donc je peux lui tirer dessus avec ce revolver. Je recharge rapidement. 1, 2... Est-ce que son bouclier est revenu Tout juste. Il est facilement détruit. Et je l'achève. Je vais activer le premier réfrigérateur en tuant ces ennemis-là. Est-ce qu'il y a des munitions qui viennent de tomber au sol Non, ce sont des orbes. 1, 2, 3, 4... Bon, j'ai obtenu une récompense. C'est pour une des missions de la dernière saison. Ah, des munitions au sol, ça c'est bien. Voilà pour cet ennemi. Je vais activer ce troisième panneau et descendre pour mettre ma superbe dans la tranche du boss. Où se trouve-t-il Là-bas, j'aperçois ses yeux au loin directement passer en phase 2 donc c'est très bien, je suis content je vais traverser ah, il y a eu un son de rechargement traverser et descendre pour essayer de le faire passer en phase 2 directement 1, voilà bon il reste beaucoup d'ennemis en, en bas mais c'est pas si grave je pourrais les éliminer en redescendant tout à l'heure ce qui est embêtant c'est mon manque de munitions d'armes lourdes. C'est surtout ça que j'aimerais trouver ici. Je crois que j'ai ramassé des munitions pour le serment d'Ariana, oui. Je vais détruire cette tourelle lance-flamme qui me bloque l'accès au milieu de la pièce. Utiliser le serment pour tuer cet ennemi. Voilà. Essayer de lancer mon couteau sur cet ennemi, c'est raté. Je vais tirer pour éliminer les petits ennemis, détruire la tourelle dans flammes flamme, faire sauter le bouclier avec le serment et finir l'ennemi. Voilà, très bien. Je vais faire une glissade pour récupérer mon couteau de lancer. Je ne sais pas pourquoi, mais les ennemis sont restés sbirifiés pendant quelques secondes. Ah, encore des munitions, je vais les récupérer. Essayer de mon couteau de lancer. Bon, cette fois j'ai réussi. Voilà. C'est plus efficace tout de suite. J'active ce deuxième fluide. Et je vais aller vers le dernier. Alors. Voilà. Je vais activer le troisième. Je n'ai pas encore récupéré ma super. Donc je vais utiliser le serment d'Ariana. Je suis à nouveau blindé de munitions. Et il faudrait peut-être que... Je ces ennemis là, donc je vais. Ah, j'avais pas rechargé à fond, dommage. Je vais sprinter. Et là-bas. Descendre, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'ennemis à ce niveau-là. Voilà, je vais tirer sur le boss, vu que les capitaines sont un peu loin. Ils se sont rapprochés, donc je les sauce. Ah! Avec la tourelle dans mon champ de vision, je n'ai pas vu l'attaque du boss venir et je me suis fait instant. C'est bien dommage. On recommence donc. Donc au niveau des chiffres qui s'affichent, blanc ce sont les coups normaux et jaune les coups critiques. Et... Yu yu yu yu. Euh, quand je tire dans la tête de, du boss avec le serment d'Ariana le chiffre est parfois un peu plus bas parfois il est à, autour de 11 000 et parfois il est autour de 8 000 pourquoi parce qu'il y a un, un bonus euh, sur le serment d'Ariana qui s'appelle euh, first glance donc au, au premier coup d'œil j'arrête de parler <rire> temporairement parce que sinon je vais mourir à cause des scribes c'est bon donc euh, au premier coup d'œil, qui est un bonus qui augmente les dégâts de euh, euh, du serment d'Ariana tant que on détruit les boucliers avec ou qu'on euh, fait des coups critiques. Donc euh, sur des ennemis qui ont euh, un gros, une grosse zone de crit comme euh, le boss de fin de cette mission, c'est une arme qui est assez pratique. De refroidissement, tirer, tirer. J'ai récupéré plein de munitions d'armes lourdes. Il faut juste que je sois plus prudent que tout à l'heure avec parce que j'ai bien saucé, comme je disais, les ennemis, mais ça n'a pas empêché le boss de me tuer. Donc j'actionne le dernier tableau de liquide de refroidissement. Je vais redescendre pour mettre directement ma super sur le boss. Ah, il est très proche, je vais peut-être pas mettre un super. Je vais faire une esquive, jeter la grenade dessus, lui tirer dessus en reculant, faire un pas de côté pour éviter cette attaque. C'est mis en spawn. Je vais essayer de les finir. J'ai au moins cassé la tourelle. C'est déjà ça. Je récupère les munitions au sol. Oh, il y en a plein Ça, c'est un vrai plaisir. Hop Bon, je vais garder ma super, vu qu'il est déjà à mi barre. Ce serait un peu gâché que de l'utiliser dans ces circonstances. Pour ces ennemis, je vais prendre mon revolver basique. Faire un pas de côté pour éviter cette attaque. Prendre le serment. Et donc, voilà. Là, on voit bien que je suis à 11 015, alors que j'étais plutôt à 8 000 tout à l'heure, en tirant dans son corps en tirant dans sa tête mais sans avoir le bonus euh, premier regard je fais un peu le, le farfelu là. alors que toutes mes armes sont vides il faudrait que je trouve des munitions d'Ariana une petite brique verte non il n'y en a pas je vais donc redescendre par ici et Ariana 1, 2, c'est dommage il lui reste un petit peu de dégâts à subir il est bloqué est-ce que ça marche par ici comme ça peut-être oh j'ai trouvé une position sympathique oh, la petite rambarde c'est bon à savoir ça pour bouger le boss j'avais jamais remarqué peut-être que j'abuse de cette stratégie sur la prochaine phase bon, je suis entouré de flammes et d'ennemis scribble approche je les déteste où se trouve l'ennemi il y avait un capitaine juste avant non, il est parti voilà je récupère les munitions du serment d'Ariana je recharge je vais utiliser une balle pour détruire le bouclier de cet ennemi voilà ensuite je tire sur cet ennemi un peu plus faible, je reprends serment pour le capitaine qui est là-bas et je vais conserver mes munitions et donc utiliser cette arme-là. Parfait. Donc, sur ces petits ennemis, je vais garder la même arme qui est tout à fait suffisante. Premier liquide, c'est bon. Deuxième liquide, je me dirige. Ma super est disponible, donc je la mettrai sur le boss de fin. d'Eriana ici, c'est parfait. Je tire sur l'ennemi. Il tombe, j'active le troisième équipe de refroidissement et je descends. Je vais me mettre sur cette fameuse rambarde pour essayer de voir si je repère l'ennemi. Oui, il est là, donc je vais lui tirer dans le genou en étant ici. Je pense que ce serait dommage de se priver. Les dégâts sont très faibles mais... C'est aussi une façon assez sûre de lui faire des dégâts. Donc le voilà qui s'est éloigné. Il est parti se cacher. C'est bien, bien triste de sa part. Je vais traverser. Et descendre. Je saute, saute, saute. Et je prépare ma super. Je vise. Et voilà, dans sa tête. Je vais ressauter au cas où des ennemis seraient apparus en haut. Les voici. Il peut en rester deux ou trois au fond là-bas. Voilà. J'ai récupéré beaucoup de munitions pour le serment d'Ariana. C'est royal. Je vais commencer par éliminer ces ennemis là qui peuvent mettre des tourelles pour éviter d'être bloqué. Voilà, exactement par ça. Je vais utiliser la petite rambarde Superbe découverte Donc Pendant que la tourelle est encore présente Je ne peux pas utiliser la rambarde Et je viens de gâcher ma grenade Tant pis Je vais faire demi-tour Et aller vers le fond Je vais prendre ma lance grenade Quoique Ah le boss vient de se téléporter J'ai l'impression de tirer à côté bizarrement en de choc, je vais l'esquiver. Est-ce qu'il y a une rambarde ici Non, il n'y a pas de rambarde ici. Il n'y a que de l'autre côté. Je vais traverser et attirer l'ennemi vers cette zone pour pouvoir le rambarder. Je tire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je tire entre ses jambes. J'ai fait un petit pont involontaire. Servant d'arena, dans sa tête. Il va bientôt passer en phase 2. Je l'ai vu venir pourtant. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, je l'ai vu venir. C'est bien dommage. Voilà, les munitions commencent à, à être assez basses. Peut-être qu'il faudrait que je change d'arme. Quelque chose d'un peu plus... Euh... Efficace Oh là là Pff, Je fais n'importe quoi Je suis resté bloqué contre le mur Il va bientôt passer en face d'une Voilà Alors il me reste trois munitions derrière Il faut que je l'utilise Que je les utilise pour ces ennemis là de tirer, je vais aller achever cette ligne corps à corps recharger, c'est bon, puis cela a été rechargé donc, tirer là dessus son bouclier a explosé dans une onde de choc je vais pouvoir continuer de tirer dessus voilà et le dernier est parti par là premier liquide de refroidissement donc là j'ai l'index sur X pour actionner le, le liquide et j'appuie sur la gâchette de droite avec mon majeur C'est la super griffe, super griffe euh, FPS, aussi très utilisée sur Dark Souls pour pouvoir euh, sprinter, tout en continuant de se déplacer assez librement. Et là, ça y est, j'ai commencé à parler de complètement autre chose que Destiny 2 parce que je, je suis un peu agacé par cette mission qui ne se passe pas du tout comme prévu. Je vais mettre ma super directement sur le boss qui joue à cache-cache avec moi. Il est là-bas bonjour Bernard voilà donc ça a tout de suite fait apparaître des ennemis j'ai été bumpé je vais traverser bon c'est bien j'ai réussi à fuir est-ce que c'est la zone rambarde non en tout cas je peux me laisser tomber le temps de jeter une grenade je vais redescendre de l'autre côté Ces ennemis qui peuvent faire une tourelle très désagréable. J'ai vu venir l'attaque, donc cette fois-ci je vais l'esquiver, hein, à choisir. J'ai vu qu'un des ennemis avec un bouclier bleu était par ici, donc je vais m'en rapprocher directement. Et voilà. Il est presque mort. C'est bon. Donc, il reste un ravageur. Je vais faire une esquive. Je pense que ce que je vais essayer de faire. Oups Oh là là là là là J'avais pas vu sa barre de vie. C'est bon, je suis en sécurité. Alors j'enchaîne les tirs. J'ai pris des dégâts importants. Ce sont les ennemis à longue distance qui sont cachés. Euh, Là-bas. Ah. Les tirs m'ont fait rater. Ils m'ont lancé de couteau. Les scribes arrive. Je vais me déplacer un peu au cas où. Voilà. Le long de choc est énorme. Pour eux, ce sera le lance-grenade. J'ai raté. C'est bon, j'ai touché. Alors. Ici. Iriana. Un tir pour le bouclier. Je n'ai plus de munitions. Je vais sauter. Jeter une grenade dans le tas. Est-ce qu'il y a des munitions au sol Oui. Je vais donc d'abord détruire cette tourelle. Ramasser l'ordre de puissance, ça va recharger un petit peu ma super. Tirer sur ses petits ennemis de base. Sauter au travers des flammes. Et Rihanna doit être rechargée. Oui, je tire. Ouf. Pourquoi est-ce que cet ennemi explose Parce que j'ai fait tomber son bouclier avec des dégâts qui correspondent à la couleur de son bouclier. Donc il a un bouclier orange et j'ai tiré avec une arme qui fait des dégâts solaires. Donc euh, codifiés hein, avec la couleur orange. Donc... Le fait de faire tomber son bouclier solaire avec des dégâts solaires, ça fait une nombre de choc qui... qui lui fait des dégâts. Ainsi qu'aux ennemis alentour. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'utiliser Ariana, parce que je sais que dans cette phase de fin, il y a des ennemis à bouclier solaire. Le problème d'Ariana, c'est que on n'a pas trop le droit à l'erreur. Si on veut vraiment profiter de l'arme, il faut euh, tirer plusieurs fois, faire des dégâts critique profiter du bonus <coughs> mais ça veut dire aussi souvent rester planté au milieu de la salle pour pouvoir épauler son tir voilà. bonjour monsieur oh j'ai très bien fait de faire une esquive si le jeu pouvait ne pas bugger et me faire réapparaître le boss sur le visage je serais je serais très rassuré Là, là, là, là, là, là, là, là. Où est ma rambarde Là. Alors, est-ce que je peux gruger le boss à coup de rambarde Non. Tant pis. Là, je peux lui mettre un coup de super avant de partir. Parfait. Bonjour. D'accord, j'ai jeté le couteau complètement à côté. Donc, celui-ci est eu. J'ai récupéré des munitions d'armes lourdes. Donc, ça, c'est très bien pour gérer les petits ennemis qui sont en bas, je vais recharger mon lance-grenade Et me retourner, voilà ceux-là -là précisément j'ai vu l'attaque au loin amorcée par le boss, donc je l'ai évité Je vais continuer à récupérer les munitions d'Ariana, passer sur mon petit pistolet un petit peu, le boss s'est encore une fois téléporté. On va pas à tirer, si c'est bon. Cet ennemi-là a laissé tomber des munitions d'armes lourdes en plus, donc ça c'est très bien. Je vais essayer de passer par là pour les récupérer. Il faut bien que je pense à recharger. Je vais descendre et récupérer les munitions qui doivent être ici. Le boss. Ouh là là là. là, là, là. Non mais ça c'est pas correct. Le boss s'est téléporté sur moi encore une fois et je n'ai pas eu le temps de récupérer les munitions. Oui oui Est-ce que ça marche si je fais ça Non pas du tout. C'est bien dommage. Comment est-ce que je pourrais récupérer ces munitions d'armes d'or Je vais descendre. Il me les faut impérativement. Pour les boss et les ennemis qui risquent d'apparaître ensuite. Il y a d'autres munitions ici. Je vais les récupérer. Je garde un œil sur le boss. Il me suit. Possède mon esquive. Donc, c'est très bien. Voilà, j'ai récupéré les munitions d'armes lourdes. Je vais repartir, me cacher. Je crois qu'il a utilisé son sort qui le coince. Donc, je vais pouvoir lui faire des dégâts. C'est bon. Il est passé dans sa dernière phase. Donc, là, les ennemis vont apparaître en haut. Je vais. Utiliser le serment d'Ariana pour tomber le bouclier J'enchaîne les tirs un peu Au jugé Je vais recharger tranquillement pour le... Ah, les scribes faut absolument je les détruise avant qu'ils soient sur moi Il y en a un sur moi, donc je vais faire demi-tour Je vais achever cet ennemi là avec une animation spéciale, voilà. Ensuite, serment d'Ariana, je détruis le bouclier, je vais rater, c'est bon. Encore des scribes, des scribes et des ravageurs, je sens que je vais me faire encercler. Il faut que je parte, voilà. Euh... Alors, et voilà. Bon, s'il continue d'arriver en ligne droite comme ça, c'est parfait. son bouclier. Jeter une grenade. Ah bah alors Oui. Donc. Première euh, salve d'ennemis en Je vais recharger. Euh, non, je vais garder Eriana pour le boss. Là, ce qu'il faut que je garde en tête, c'est que tuer le boss, c'est bien, mais quand je vais faire tomber l'ennemi le boss de fin au deux, au, oui, au deux tiers de sa barre de vie ou à la moitié de sa barre de vie restante il y a des ennemis qui vont apparaître en haut donc il faut que je sois assez prudent voilà, est-ce qu'il est là oui bon. je lui ai tiré un grand coup de grenade dans le torse ça l'a sonné et c'est bien parce que j'ai pu partir. Je vais continuer en étant de l'autre côté. Je crois avoir vu des munitions d'armement. De l'autre côté, voilà. Oui c'est ça, il y en a là. Les ennemis sont apparus en haut. Vraiment ce sont des ravageurs, c'est ça. Des ravageurs et des capitaines corrompus. Grenade, esquive. Sont-ils ici? Plaf. Est-ce que c'est bon? Non, il reste des... des capitaines corrompus ici. Splouf. Pour celui-ci, Salon Je tire et coup de couteau. Ça s'est bien passé. Donc il me reste peu de munitions pour le boss de fin, mais j'ai ma super. des ennemis qui apparaissent. Cette fois-ci, ce sont les classiques, les ennemis avec un bouclier bleu et les soldats de base, les ravageurs. Je devrais pouvoir utiliser ma super, je sais pas si ça va suffire pour éliminer le boss. Non, il en manque encore un peu. Je crois que d'autres ennemis sont apparus en haut. Oh oui, bonjour. Je vais contourner ce pilier. Viens donc vers moi. Bien. J'ai récupéré des munitions de lance-vonade. Et des munitions d'Ariana. Ah, là je suis dans une position très pratique pour la rambarde. Hop. Je devrais pouvoir. Aider. Ah non, il est parti se cacher. Est-ce que je peux voir les pieds du boss non. C'est donc la tête. Et voilà. Yay! Oui. Bon bah j'ai failli donner une illustration à hein. Il ne faut pas crier Victoire trop vite. Je saute et je continue détruire cette grille et continuer jusqu'à atteindre la toute dernière salle. Au bout de presque 1 heure 52 minutes 19 de stream pour cette mission. C'était particulièrement dur ce boss de fin cette fois. Heureusement demain, je serai à nouveau en position d'incarner l'arcaniste et ça devrait être beaucoup plus simple. Mission accomplie. Mais comme d'habitude, la narration se déclenche beaucoup plus tard. Elle va bientôt commencer avec, probablement, Kaito qui va encore nous lire la dernière entrée du journal du gardien qui est devenu végétal. Voilà, c'est ça. Donc je vais essayer, peut-être, pour finir cette partie, de... Sauter sur le gardien, c'est d'atterrir sur son dos et de nous servir de lui comme une plateforme. Pourquoi pas Je ne sais pas si c'est possible. Euh, je ricoche. C'est bon. La mission est terminée. Il reste plus que 55 secondes. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre présence. C'était la sixième et avant-dernière session d'Extime de soi. Peut-être euh, une session parmi les plus difficiles, moins pire que celle d'hier, mais quand même assez intéressante. Et je remarque que euh, quand je répète la mission et que mes échecs interrompent euh, sa fluidité, j'ai plutôt tendance à parler d'autre chose plutôt que de répéter continuellement mes actions, de dire... Euh, euh, j'actionne le premier refroidisseur, j'actionne le second refroidisseur, j'actionne le levier, etc. Je suis un peu moins dans la répétition, je pense que c'est par lassitude probablement. En tout cas, merci beaucoup, et si ce soir c'était à 17h30, demain ce sera à 18h30. Merci beaucoup, et à bientôt.